Je me souviens plus, ça fait longtemps. C'est vrai? Oui, ça fait longtemps parce qu'on a fait plusieurs projets ensemble. Ils ont créé mon trio pour, pour piano, violon, violoncelle. Ils ont créé mon troisième plusieurs raccord euh, d'un hommage à vieux. Euh, quand je les ai connus, bah si, c'est par le biais un, un, du violoniste Alexis Galperin. Et moi, c'est tout récent. J'ai rien de nom, mais voilà. J'ai été appelé pour créer la... Est-ce que du coup vous passez sur Nancy, euh, exclusivement pour vos représentations musicales ou pour euh, travailler directement des morceaux ou Vous ne vivez pas à Nancy Non, moi je viens par Moi aussi, mais bon pour l'anecdote, euh, euh, ma famille est originaire de Nancy. J'ai commencé déjà à, à l'âge de 4 ans et demi parce que je voulais absolument faire du piano. J'ai gagné très vite un concours, je, je suis de romaine, ensuite j'ai fait mes études en Italie. Et puis je suis arrivée en France parce que je travaillais souvent à Paris, etc. Donc, voilà, voilà. Et évidemment, j'ai commencé la musique euh, contemporaine quand j'avais 14 ans, on un ensemble de musique euh, contemporaine en Italie, à Denorma Musica. Donc euh, voilà, j'ai eu l'occasion de connaître beaucoup de compositeurs et faire euh, du coup, euh, quelque chose comme ça en création mondiale. J'ai appris que vous, vous étiez flûtiste. Vous avez été intégré comme flûtiste à l'ensemble musique vivante dirigé par euh, Diego Masson. Et euh, vous êtes compositeur autodidacte. Vous êtes auteur d'œuvres pour soliste, aussi pour chœur. Et vous avez même gagné euh, le premier prix au concours international de composition Trieste. Donc euh, ça fait pas mal de choses déjà à votre actif. Euh... Bénéfice de la... <rire> <rire> <rire> La réponse en tant que compositeur n'est pas du tout la même. On va, chez, on va aimer chez un compositeur ou une compositrice telle ou telle chose chez un autre, telle ou telle chose, etc. C'est un peu. C'est moi. C'est toujours une question compliquée. Euh, en plus ça dépend des âges, de, des âges de la vie. Oh mais ça, il y a plein de choses que je n'ai pas encore jouées parce que le répertoire est tellement large que du coup.. Non, pas spécialement, non. La seule réponse que je peux dire, c'est que comme j'ai écrit beaucoup d'œuvres, plus de 150, c'est vrai que j'aime bien, euh, bien les défis, c'est-à-dire qu'on me, qu me demande d'écrire pour une formation pour laquelle je n'ai jamais écrit. <musique> ben, en tant que compositeur, on a toujours hâte que oui. sa musique soit jouée, <rire> ça, ça c'est évident. Après, on est toujours totalement angoissé. Écrire de la musique, c'est toujours une prise de risque. C'est-à-dire que soit vous répétez ce que vous avez déjà fait, bon, pour moi c'est pas très intéressant. Euh, donc écrire, c'est essayer à chaque fois de faire un petit quelque chose de nouveau euh, dans la combinaison des temps, dans l'emploi des instruments, dans le niveau, euh, au niveau de l'organisation formelle et tout. Il y, a, il y a un vrai travail dans la composition et il y a un vrai travail quand c'est joué, ou, ou, ne serait-ce que les œuvres de Chopin, quand on voit les manuscrits, quand on voit ce qui est édité, on voit très bien ce qu'il a. Donc il y avait, les choses étaient corrigées, euh, arrangées pour que, euh, pour que ça fonctionne plus.